Bonjour à tous, alors je poursuis le commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale avec le, la vidéo numéro 16 sur l'armée. Donc avant toute chose, bien évidemment, il faut rechercher la paix le plus souvent possible. La paix en toutes circonstances, qui est la tranquillité de l'ordre selon Saint-Augustin et... Donc, le catéchisme de l'Église catholique nous dit que pour que la paix ne peut s'obtenir sur terre sans la sauvegarde des biens des personnes, la libre communication entre les êtres humains, le respect de la dignité des personnes et des peuples, la pratique assidue de la fraternité. Elle est œuvre de la justice et effet de la charité. Alors, ceci dit, il y a des, des guerres tout à fait légitimes, ce qu'on appelle des guerres justes, et euh, alors c'est effectivement, une, la guerre est une question très grave, et donc il faut, il faut que, pour que la guerre soit légitime, il faut plusieurs conditions. D'abord, que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable grave et certain que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces, que soient réunies les conditions sérieuses de succès, et que l'emploi des armes n'entraîne pas des maux ou des désordres plus graves que le mal à éliminer, la puissance des moyens modernes de destruction pèse très lourdement dans l'appréciation de cette condition ». Euh, donc effectivement, euh, ce choix très euh, délicat euh, appartient à ceux qui ont la charge du bien commun, donc euh, aux plus hautes euh, aux autorités de l'État. Sachant que dans notre constitution, c'est le président de la République qui est le chef des armées. Et dans la France catholique et royale, ce sera aussi le roi qui aura... Cette, euh, cette, euh, cette responsabilité de décider si nous devons rentrer en guerre ou pas alors il faudra retrouver plus d'autonomie dans nos capacités et d'indépendance de notre politique c'est à dire que toute notre chaîne de construction euh, toute la chaîne de, de, de construction d'armes etc doit être, euh, doit être euh, exempte de, de mainmise étrangère et nous ne devons pas rentrer dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, l'OTAN nous, nous amène vers des conflits qui ne sont pas les nôtres, comme l'Afghanistan, la Syrie, je pense, même la Libye, euh, nous n'avons pas à, à, à, pas à rentrer dans, dans cette logique, qui est une logique otanesque, hein, parce que nous sommes... à parce que nous sommes dans l'OTAN, nous devons euh, effectivement, euh, nous sommes amenés à des guerres qui ne sont pas les nôtres. L'armée devra être toujours en état de grâce, donc il faudra favoriser les aumôneries militaires. Et ça c'est Sainte-Jeanne d'Arc qui, qui voulait que, que son armée soit en état de grâce et c'est une excellente chose. Les séminaristes ordonnés et consacrés seront exemptés du service militaire. Et il n'y aura pas de femmes dans les unités combattantes ou de soutien exposé. Donc là, ça, ça, se. Je pense que ça s'imagine facilement. Tout simplement parce que les, les femmes dans des unités combattantes peuvent être source de, de, de comment dire d'égarements, de, de, de troubles, de, de dissipation. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.